Tahar al a détourné l'argent de l'aéroport d'Alger. Le général Ghalib el condamné par contumace. Humas. 7 ans de réclusion criminelle requis contre Ali Ghidiri. Plus de 57 activistes pacifiques incarcérés depuis le début du mois de septembre. Tahar al a détourné l'argent de l'aéroport d'Alger pour offrir des équipements à la caserne en Tahar. Tahar al le PDG de la Société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires, SGSIA, de l'aéroport international d'Alger est auditionné depuis trois jours au niveau du ministère des Transports et des Travaux Publics, a appris Algérie par au cours de ses investigations. Des hauts responsables du ministère des Transports lui ont sorti des dossiers sulfureux inquiétants, qui révèlent des opérations très étranges avec la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, DGSI, la principale branche des services secrets algériens, à savoir l'ex-DRS, au niveau de la fameuse caserne Antar, le plus important centre opérationnel de la DGSI au niveau de la capitale Alger. En effet, de 2012 à 2013, Tahar al-Asch s'est offert le luxe d'équiper la caserne antar avec du matériel vidéo TV, dernier cri, des ordinateurs, des climatiseurs split, etc. Plusieurs camions de matériel électroménager et des équipements de bureautique ont été ainsi livrés par Tahar al à la caserne antar. Des équipements qui ont été facturés sur la comptabilité de la SGSIA et payés par les deniers publics de la SGSIA au profit des locataires de la caserne Antar, à, savoir les éléments de l'ex-DRS. Au ministère des Transports et des Travaux publics, ces dossiers ont été déterrés pour réclamer des explications et des comptes à Tar l'homme qui règne sur l'aéroport d'Alger depuis 2006 disposant ainsi d'un pouvoir grandissant au fur des années. Mais aujourd'hui, L'heure des comptes a semble-t-il, sonné. Lors de ses auditions au ministère des « Transports », Tar al a été pressé de s'expliquer et justifier l'utilisation des budgets, de l'argent public, de l'aéroport d'Alger pour équiper la caserne en TAR. Pourquoi le patron de l'aéroport d'Alger s'est permis de telle largesse envers les services secrets et notamment les responsables du principal centre opérationnel de la DGSI à Alger c'est la question qui ne cesse de revenir sur toutes les lèvres des responsables du ministère des Transports et des Travaux Publics. Selon nos investigations, au moment des faits, le commissaire aux compte de la SGSIA avait à l'époque tenté de résister contre ces manœuvres indélicates de Tahar à lâche. En vain, malheureusement, puisque le patron de l'aéroport d'Alger agissait comme un pacha que personne ne pouvait contredire ou l'arrêter dans les détournements abusifs des deniers publics de la SGSIA. D'après nos sources, les auditions de Tahar Alash ont commencé au ministère des Transports depuis jeudi passé. Elles se sont poursuivies jusqu'à lundi dernier. Le patron emblématique et inébranlable de l'aéroport d'Alger s'est déplacé au siège du ministère avec une Renault-Symbole, conduite par son ami et bras droit, Shaki bera chef du département exploitation de la SGSIA. Il a évité de recourir au service de son chauffeur attitré pour se protéger contre d'éventuelles fuites d'infos. militaire d'Oblida, le général Ghali Belkacir condamné par Contumace à 20 ans de prison. Cité dans de nombreuses affaires de corruption, l'ancien commandant de la gendarmerie nationale, le général Ghali Belkacir, a été condamné par Contumace à 20 ans de prison par le tribunal militaire d'Oblida, rapporte plusieurs médias, ce mercredi matin. Il lui est reproché notamment par la justice militaire, la détention d'informations et de documents confidentiels, dans le but de les mettre à la disposition d'un agent d'un pays étranger et donc pour haute trahison. Dans cette même affaire faudrait-il le rappeler, sont impliqués, deux autres militaires mis à la retraite, à savoir le secrétaire particulier du défunt général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, l'adjudant chef Ghermit Bounouira et le commandant Ticham Darwish. Limogé en juillet 2019, l'ancien patron, de la GN, se trouvait depuis en fuite. Il fait l'objet de plusieurs mandats d'arrêt internationaux dont le premier remonte à août 2020. 7 ans de réclusion criminelle requis contre Aligue d'Irite. Le procureur de la République près le tribunal criminel de Dar el Beida a requis ce mercredi 22 septembre 7 ans de réclusion criminelle contre le général à la retraite Ali Diri, ancien candidat à la présidentielle d'avril 2019. 20 ans de réclusion criminelle ont également été requis contre l'accusé au Sine ghazmi Alig Diri est poursuivi pour atteinte au moral des troupes de l'armée, dans un temps de paix, dans le but de porter atteinte à la défense nationale. Le général à la retraite est accusé d'avoir voulu impliquer l'institution militaire dans la vie politique, ce qui est contraire à la loi. Il voulait nuire au moral des troupes de l'armée dans un temps de paix après avoir déclaré dans un entretien avec le quotidien et l'Ouatan, datant du 25 décembre 2018, que, l'institution militaire est responsable devant la situation sensible actuelle, a indiqué l'arrêté de la chambre d'accusation. Le procureur de la République a également requis 20 ans de réclusion criminelle contre l'accusé Ossine Gassmy. Ossine Gassmy est accusé d'avoir usurpé l'identité d'un certain Guasmi Ossine, et d'avoir dirigé un parti politique avec ce nom. C'est avec ce parti politique que, Osine Gasmi s'est présenté à Ali Aligüdyri après sa candidature en avril 2019, et s'est proposé de lui récolter des signatures pour plus de 6000 questionnaires. Arrêté à la même période qu'Aligüdyri D'autres accusations se sont profilées lors de l'instruction pour Ossine Gasmi, à savoir faux et usage de faux, livraison d'informations à des agents de l'étranger, dans le but de porter atteinte à l'économie nationale et la défense nationale, réception de fonds d'une source étrangère pour propagande, et propagande politique. Ali Diri était poursuivi auprès d'Ossine Gasmi pour livraison d'informations à des agents de pays étrangers afin de porter atteinte à l'économie nationale et à la défense nationale. Cependant, la Cour d'Alger a prononcé un non-lieu en sa faveur. Plus de 57 activistes pacifiques incarcérés depuis le début du mois de septembre, la répression politique bat tous les records en Algérie. La répression politique et les emprisonnements arbitraires sont les seuls domaines où l'Algérie enregistre continuellement une croissance exponentielle. Pour preuve, depuis le début de ce mois de septembre, pas moins de 57 activistes pacifiques ont été incarcérés par divers tribunaux algériens à travers l'ensemble du territoire national. Certains de ces militants font l'objet, de graves accusations qui peuvent leur valoir un séjour de plusieurs longues années en prison. Appartenance à une mouvance terroriste est, d'ailleurs, l'un des chefs d'inculpation les plus invoqués par la justice algérienne pour justifier l'emprisonnement de ces militants dont certains assument leur liaison avec des mouvements comme le Maqur-Rachad, classé officiellement depuis fin mai 2021 comme des organisations terroristes par les autorités algériennes. Ceci dit, lors de leur arrestation ou de leur présentation devant les magistrats, les services de sécurité n'ont présenté aucune preuve réellement accablante contre ces supposés terroristes. Ni armes, ni explosifs ni le moindre outil militaire, encore moins des objets tranchants ou dangereux, lors des perquisitions, opérées par les services de sécurité au niveau des domiciles de ces militants emprisonnés, les enquêteurs n'ont retrouvé généralement que des équipements informatiques ou des drapeaux berbères. Cela suffit pour que la justice algérienne les inculpe officiellement de terrorisme. D'autres activistes ont été arrêtés pour leur supposée participation au déclenchement des feux de forêt en Kabylie, ou dans d'autres wilayas du nord du pays. Là aussi, peu de preuves tangibles sont présentées à l'opinion publique. Cela n'a pas empêché la justice algérienne d'émettre constamment des mandats de dépôt comme des petits pains vendus par des boulangers. Cette situation inédite durant ces vingt dernières années en Algérie a engendré un climat de terreur généralisé. N'importe qui peut être arrêté pour, n'importe quoi et à n'importe quel moment. Au total, il reste encore dans les prisons algériennes plus de 228 détenus d'opinion ou politiques, puisqu'il s'agit de militants incarcérés pour leur position politique hostile au régime algérien, ou leur proximité avec des mouvements politiques engagés uniquement dans la lutte pacifique. Parmi ces détenus, nous comptons au moins 5 femmes, un avocat, trois journalistes ainsi que le coordinateur d'un parti politique agréé par les autorités algériennes à savoir le coordinateur du Mouvement Démocratique et Social, MDS, Fethi Gares, qui est incarcéré depuis le 1er juillet 2021. La répression politique s'aggrave de jour en jour en Algérie, et ce bilan lugubre des prisonniers ou détenus politiques ne manquera certainement pas de s'allonger, dans les jours venir.